vous les savoir comment ça va mieux se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle euh, je vous propose que on fasse un petit rush parce qu'en fait j'ai tout perdu franchement je suis comme un noob il euh, y a tout qui s'est envolé <rire> j'ai pas eu dans le nether donc euh, ce que je vous propose c'est que oui, je... on fasse un petit rush rapidement alors, je... oui. donc là il y a un grand ciel, parce qu'en fait euh, je me demandais de rester un peu sur le serveur et puis je voulais faire du skyblock alors. Euh, donc euh, j'espère que euh, ce petit rush vous plaira, vous me direz quoi. Mon ressource pas que je vous mettrai en description. Euh, voilà, toujours le truc. Euh, mais je pense qu'il n'y qu a pas que mon ressource spa qu'il en a que... Bon je vais montrer un bon, J'ai mis un truc au-dessus pour changer les minerais parce que les minerais n'ont pas changé. Alors hop, on va tout de suite... Par contre, euh, j'ai déjà hein, ce qui est euh, table de craft. T'inquiète euh, pas. C'est juste euh, le fait de devoir tout refaire. C'est juste ça. Hop. Il n'y a pas de mob normalement. Euh, j'ai du fer. est ce que j'ai du fer Donc je regarde. Du fer. J'ai de la cobble, c'est sûr. J'ai de la cobble. La cobble. Elle est bien dans mes coffres c'est très bien la cobble c'est bien euh, on peut rien faire et on ne peut rien faire je l'ai vu mais voilà je l'ai pas vu je l'ai vu mais je ne l'ai pas vu c'est très bon euh... donc oui ma que je la montré une autre fois bon là c'est le coffre de hache oui je vous ai montré une autre fois de toute façon il va l'enlever dans cette déma donc hop moi ce que ce que j'aime bien c'est faire ça hop hop toujours ça oui vous lui faites du bloc voilà. je vais dormir s'il vous plaît donc ça va j'avais pas de bouffe donc euh, euh, voilà mais sinon voilà mes plantations de canard on verra une toi. fois Hop. Euh, et la glowstone ça c'est une paire de manches hein, que, voilà donc. donc vraiment rien du tout hein. c'est vraiment un rush hein, un peu particulier à chaque fois on va devoir remonter certes mais voilà le moment où on remonte je pense que je vais les accélérer c'est bon, parti donc euh, voilà donc moi je dis jamais de d'épée depuis que la hache fait mieux en fait, moi, je ne tape pas plusieurs personnes en même temps, jamais. Jamais été dans mes habitudes. J'ai jamais, j'ai pas regardé si j'avais du charbon. c'est pas grave. Il euh, y a un beau un début de grotte là-bas. bien. De l'or, c'est très bien, mais je n'ai plus besoin d'or. Euh, ça a ah, très bien. Oui, parce que j'avais commencé un truc ici. En haut, c'est mes, mes vaches et mes moutons, c'est pour ça. Euh, là-bas, là-bas, là-bas, il y a un truc Là-bas, il y a des trucs intéressants. Oh la carotte Oula j'ai été empoisonné avec le ressource pack donc euh, c'est bien j'ai un peu de fer il me faudrait le charbon pas de charbon très bien j'ai du bois moi, oui et j'ai aussi des cochon bah du bois et du bois ouais. Je sais pas. Hop. C'est quoi Juste ce que je fais faire. Okay. Hop. Un. Et hop. Regardez ici. On a quatre mais c'est juste pour chauffer trois torches. Ouais. moi je vais, je vais ça passer le temps que ça chauffe. voilà donc hop on récupère hop on fait les torches et voilà oui je suis vieux Oui, j'ai tout fini dans J'aurais pu mettre dans. Non, moi je suis. Je suis, je suis... Ouf, j'ai plus de bouchons. Bon, on va essayer, on va tout m'essayer, hop. Parce que je me suis pris de dégâts par. Bien Là, de bon pour l'instant. Bien. Au 10. Oh, voilà peut se faire une pioche et euh, un plastron. Euh, Là-bas, il y a, y a du y a de quoi? encore c'est bien ouais, c'est chanceux mais si je veux dire c'est un, un rush alors on pas bien voilà on va chercher de la bouffe puis je reviens <musique> du macisai mais voilà hop euh, la, la carotte je vais la planter parce que j'ai des chiens ici euh, peut-être que ça va plus se cultiver ou ouais, pas on va voir je montais ma carotte et mon truc comme ça voilà mon truc ma carotte oh, putain, je peux hashtag mes hobbies Euh, donc, euh, mes betteraves, voilà. On va... On rush. Alors, franchement, on va pas... vais euh, me la tête. Euh, hop, cisaille. Cisaille, non, pas besoin. Ah, putain, on avait déjà dû faire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas, pas grave. Au moins, euh, putain, de toute façon, je n'avais pas de... Euh, bois. Alors, ça passe encore. Ça passe crème. Hop, voilà, on réchauffe et euh, il me faut toute façon il me faut des... de quoi... Une, il me faut une... Un équipement quoi alors au moins on a de quoi s'équiper donc euh, réfléchissons, passe-t-on 8, 8. Euh, on va tuer quelques vaches, trucs comme ça parce que là il faut, faut attendre un peu ça avance Là c'est une construction de euh, Acancia mais bon euh, je pense que je vous spoil je sais pas on va voir de toute façon c'est pour la semaine prochaine que je passe cette vidéo alors je suis bien tiens d'ailleurs on peut tout de suite mettre mes sticks comme ça comme ça on fait 3 torches 12 maintenant C'est chiant, on va courir. Non, je mangerai pas la carotte. Tiens, je vais faire l'erreur comme un con. C'est désert, hein, par rapport à d'habitude. Hein. Trucs... Euh, oui, Tchèque se charge, excusez-moi. Euh... De toute façon, j'ai combien en. Voilà. si moi j'aime bien jouer avec une petite rendeur distance comme ça on a le temps de découvrir les choses tu vois. Oh, oui je vais dire putain y'a rien hein. je suis bien Vous êtes d'accord avec moi, on en du tout. Carole, Ah, il y a une faille ici, c'est très bien. un peu trop vite là. Vite, j'ai, fait... il commence à faire nuit en plus. Donc oui, j'en ai mangé un et alors. Là, dernier, hop, dernière victime. Hop. Maintenant faut falloir. Par euh... part les moutons qu'on trouve au passage, on est d'accord. Bon c'est tout droit. Façon, est tranquille. Vous pouvez me dire oui, mais si t'avances comme ça, ça va pas aller. ça, va, ça, va, ça, va, ça va. Je crois me foutre de l'araignée. L'araignée est un creeper, mon gars. Non allez, allez. plus hein. À mourir je sens que cette mort va me payer sur ma tête oh yeah non ce n'est pas euh, la contentitude qui est en moi Je ne peux plus des moutons. Je vais me faire 20 lits après. Je vous attends 5 minutes. Je suis C'est quoi? Mais putain, allez. Non, putain, allez hop, lâche et mourir. je vais dans pour cent pp data non mais là rien peut bien de... changer oh. en plus non on est mort je vais marre je vais pas mourir ça me saoule Bon, je m'en fous, de toute façon, pendant une semaine je suis pas là, j'ai demandé à atteindre de J'en ai marre, c'est nul ce jeu, c'est chiant ça. Bon, ok, rachete si vous voulez, c'est pas moi rachete, je m'en fous. J'en ai marre 5 fois que je meurs, ça, m'en peux plus. Allez, pour le fun, on va, on va se faire un kill par un petit truc à la moment, on s'en fout. Roche de merde. On va appeler ça Roche de merde, c'est bon. on a fait chauffer du tout comme du bois au moins je me suis fait master je sais plus tout va être perdu comme ça c'est incroyable Mais marre ah. J'avais dû fermer les coffres. Oui. Il bien vous quitter, il faut le faire Salut Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui Ça <laughs> <Stip -y. laughs> La PDS. <PILES. laughs> uh plus trop j'ai vu dû faire un truc comme ça parce que j'ai tout usé dans l'équipement là c'est un peu con mais... dernier espoir c'est l'équipement hein. je te pique des stigmes pour ta hache. ouais j'aurais pu voc avec h silver mais j'aurais pu voir avec h silver mais il est problème avec ses Tout le monde j'ai l'impression que tout le monde a changer son micro parce que il y a Meobi euh, je pense il euh, y a son matos qui non plutôt tout le monde doit changer son matos moi aussi je change mon micro Meobi My, m'a dit que il allait changer son un, un, je pense c'est son casque comme ça. Ben, moi je sais que je dois changer mon casque et mon micro mais lui il a dit comme quoi il allait le faire mais qui doit le faire <rire> bon écoutez euh, moi je pense que en fait ça a été là euh. Quand je serai vous faire, bien sûr. Comme ça je, je suis pas tellement mince. Putain. Regardez. Intelligence. Hop, y'a plus rien là-bas, je pense. Si si il y avait du charbon. Mais c'est tout en haut, regardez tout en va monter toi <rire> t'as oublié du GAMS oh t'es gâté Pff, ça me gêne pas moi ah oui pour la euh... rush <rire> Tu pas vu le gems dans mes coffres non, Bonjour. <rire> Thanks. Bon, euh, du coup... Merde, ah, putain. La ah, lave, peut-être pas... Euh... Thanks. <rire> <rire> mm -hmm. euh... <rire> Je rigole, t'inquiète. Non c'est parce que sinon ta vocal ça aurait été plus marrant mais là mec j'ai juste besoin de faire là. Oui parce que si me attendez Il y avait du je vais vérifier. ce Donc on va essayer Hop. Non, mais je l'avais pas vu celui-là eh. Je l'avais pas vu lui Merde. Ça. Sérieusement. la psy qui parle de du, du, du, ce que je me suis trouvé dans, mes, dans les coffres. Ben, il me faut 7 et 2. Donc euh, 8. Eh non, pas 8. Il me faut 9. 9 et je suis très bien. Donc, je vais voir. Si je me suis livré. Oh, l'obsidienne La classe de l'obsidienne Oui, monsieur. La classe de l'obsidienne Et alors Qu'est-ce que tu vas faire bon on revient on est tranquille et bien je pense on va faire un peu de montage personnellement bon bah je vais jouer un peu je vais finir un peu tout le truc et puis ensuite euh, bah, je dois m'y mettre si je veux poster euh, l'épisode pour la semaine prochaine je me suis et va je vais Je suis full game, je vais pêcher. Je vais, je vais. Écoute. <rire> ça fait un petit moment que j'aurais pu être full game, mais ça ne sert à rien. À part pour le PVP, je sortirai mon armure, mais sinon, non. Non, et moi je suis vraiment nul en PVE. Ça fait... On qu'un jour je me fasse une map solo, je sais pas. Hop, donc. Euh non non on a pu hein. bah, écoute écoutez on va mettre bot euh, bot puis euh, non non pas pas euh Ouais, bon, bah écoutez, t'inquiète, c'est un mec de confiance. Attendez, je vais euh, me faire mon armure. Il en manque un je vais faire un pantalon. Euh, putain. Oh mec Oh mec oh J'ai envie de jouer tout le temps comme ça C'est tellement bien J'ai tellement envie de jouer tout le temps comme ça C'est tellement cool comme ça Euh on reste en or et puis voilà. <rire> C'est la désespérance absolue. De toute façon, avec euh, le, Regardez. hop, avec le truc, ça passe bien. Euh... Donc, écoutez les chavis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker quoi De ma vidéo. Donc, écoutez les chavis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker. C'est un petit. Il est parti <rires> Bon, tant pis. Écoutez les chavis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Laissez un petit commentaire. Vous connaissez les bails. Allez les chavis. Chouuuuuuuuuuu.